que papa papas ont parfais, donc un pile creux, donc en pile imperfections, nous conscienteons, hein, de conscienteons et nous apprécions que le fait, nous apprécions le fait que vous, au euh, montrez aussi très tolérant et très compréhensif à cet égard. On a parlé de Madame Liliane Pierre Paul euh, que j'ai connue depuis depuis euh, depuis projet depuis euh, l'âge adolescent. Dans une Haïti, euh, où les valeurs savaient dire quelque chose, où les valeurs voulaient dire quelque chose, où les valeurs avaient un sens. Où l'homme avait un sens. Il y avait, n'est-ce pas, des, des comportements qu'on espérait d'un homme. Il y avait des comportements que la société haïtienne espérait. D'une femme. Là, une femme, oui, on vivre en Haïti. Je parle d'Haïti des années 90. Parce que c'est dans les années 90, soir des années 80, plus ou moins, il y a conscience de tête. Timon Bétim est très éveillé dans le sens que je parle en pile. Après, je suis son monde qui est très silencieux. Je parle. Je parle, c'est Je Soumoune ou adressé. Je parle, même son monde qui, en général, et c'est parce que je peux compter, je peux compter à monde. Moi, je me fais respecter, vous comprenez, pour ne pas marcher sur le monde. Euh, moi esprer, savez, pour ne pas marcher sur le euh, de ma aussi. Vous comprenez, je moi, me moi, de respect pour monsieur qui est de John là, Depuis tout petit, je me fais ça, Donc, je choisis mes amis, je choisis mon environnement. Donc, faire monde, je me fais respecter. À l'époque où je grandi, je me suis suivi madame Liane Pierre-Paul et je me que son émission que j'ai gagne pour le temps euh, parce que nous nous toujours partagé choses avec nos amis, qui viennent avec Et d'espérer, partager, partager, choses à dans nos oreilles Madame Mme Liane Pierre-Paul, pour qui nous avons beaucoup d'amour, pour qui nous avons beaucoup de respect, beaucoup de vénération, d'admiration. Madame Liane Pierre-Paul a évolué avec de grands hommes. Il a évolué dans un environnement euh, qui est totalement tiré au ciel, mais qui était aussi des fils défier pour que l'été comportait exactement comme il fallait. Ou comme il le fallait. Donc, société a gagné des attentes dans la radio. Dans les microphones, dans la télévision, il y avait une façon. Maintenant, si Gampil n'a pas qui compte regarder la télévision nationale d'Haïti, qui compte regarder la langue châte, même si pantalon, je ne suis pas vrai, bon, je le mets tout coup. Ah oui Mais Languichat avait une posture que ceux-ci t'ayant espéré inspiré d'aller. J'ai cravaté, toujours cravaté. Toujours une belle chaussette en pied, elle a toujours gagné un bel costume, celui. Et sa femme, qui s'appelait Matute, à travers euh, cette comédie télévisée, c'était une dame qui avait une très grande classe, c'est comme ça la société haïtienne. La société euh, on m'a tout qu'il y avait, euh, qui avait aussi des, des valeurs, <rire> des valeurs morales, des valeurs intellectuelles, qui étaient tissées de rigueur. Et sur le côté moi il faut qu'on ait ça qui a soutenu le sens. il faut qu'on ait un monde qui doit Un bon où il est, vraiment tout. Et quand vous regardez la fille de Languichat c'est tout pas c'est totalement l'image de ces deux personnages. Une image de valeur, de candeur, une image de respect, une image, pas vrai, grandiloquent en, en, en sens, mais qui on a dit totalement gagné euh, tout ça qu'on est capable de des, des, des étincelles que société ayant est capable d'espérer d'une jeune fille. Elle avait un mari. Euh, ce mari, c'était Jackie, en médecin. Et quand vous voyez Jackie qui venait euh, à la maison de Languichat pour parler ou s'adresser à Mantou de Languichat ou parler à sa, à sa fiancée, il y avait une manière. Euh, il y avait un ton. Euh, après, Jackie, toujours bien habillé. Euh, monsieur costumé, elle mettait chemise sous les chemises, les des pour comme si on regardait son vagabond. Regardez pour regarder André Michel vous voir dans la télévision. Allez, sur Internet, mettez mette, mette André Michel. Après, chemise monsieur, débraillé dans le convaincant. Et pourtant, il est un avocat. Mais c'est société haïtienne, je vous dis, oui, qui conditionne, mon Dieu, comme ça Il n'y a plus de valeur. Il euh, n'y a plus de valeur. Il euh, n'y a pas de sens de retenue, il euh, n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de gens, mais qui est une société, hein, vous voyez Et, Mais qui est pour nier et c'est télévision qu'on m'entraîne, ça veut remplir le froid. C'est radio en le froid qu'on conditionnel comme ça. La famille qui qu'on conditionnel. Lorsque t'es maman d'ailleurs dans la le Et maman conjoint rangeait ses chemises au sol. Même si c'est bout de pantalon mettait de là, mais tout bout de pantalon, les repassé, bien repassé. Et au repassé. Même sur le cas, il tombait quand Il y avait une tenue. Au dans la réunion, qu'on tenue. Et tout à, tout à perdu, chance ou fait ou fait bêtise dans la rue. Hein. Faites autres N'est pas de grand monde capable de réprimer. Et peut-être plein de belles ma mamans, peut-être plein de belles ma papas, ma et puis au genou. Donc c'est une société qui exigeante en pile rectitude. Donc, Liane Perpole vivait dans cette société-là. Elle est élevée dans cette société-là. Et est très difficile pour une femme pareille qui a Grandit dans une, un environnement de valeurs pareilles et pour le retrouver, euh, euh, non, volte-face, non, l'autre génération, avec des hommes qui ne savent pas comment se comporter comme des hommes, à parler dans le niveau politique, une société qui ne sait plus comment se comporter comme société, une société qui n'a pas de valeur, et si société a de valeur, c'est des valeurs, on a dit, morales qui totalement désagrégées qui est dans la bois, est totalement dans la bois, qui est dans la rue, il est difficile pour une femme comme ça. Et, mais puisque Karl Marx dit « éléments élément système, dépendamment de jean, de jean Yoyer, yo c'est ce qui façonnent. Donc il est capable de au monde qui, euh, qui très bien, vous avez été élevé avec toute sa côte à de valeur. Mais environnement qu'on retrouve. C'est être humain qu'on s'en Mais quand le monde, je dis les médias sociaux qui sur Facebook, qui sont gagné, bon, maman, bon, papa, c'est Mais ils ont épousé le comportement ou les comportements déréglés de monde qui gagné dans les médias sociaux, dans Facebook. De monde qui ont tendé dans les oreilles, qui ont Ça Ça a dit, qui s'est transféré comme connaissance, comme valeur. Si nous gens aussi dépravés, ils sont soumis à eux même chaque jour, ils ont tendé à partager des vous devenez comme eux. Liane Pierre-Paul n'en lutte pas vrai pour, euh, pour se révolter contre euh, cette société haïtienne en décadence, cette société haïtienne qui a désagrégée au niveau de ses valeurs. Les vénérités au niveau côté que, quand vous écoutez Liane Pierre-Paul parler aujourd'hui, avec Liane Pierre-Paul, que moi, dès connais un jeune garçon dans Radio Haïti, on ne prend plus différence. Et la différence, là, elle est, elle est bien simple. C'est que, de y a plusieurs présidents, plusieurs gouvernements qui passaient au timon des affaires de l'État en Haïti. Côté que cette femme, vrai, ce qu'elle a fait en tant qu'un monde qui, qui sont martyrs dans la société haïtienne, qui subit euh, les mésaventures euh, de l'époque des Duvaliers, elle a été en prison en tant que journaliste, elle a été euh, violée euh, si je ne m'abuse, en tout cas, il a, été, il a été vraiment, vraiment, vraiment abusé en, en tant que femme. Et son martyr, vient de faire parler. Donc, c'est des qui charrient avec eux. Au type de femmes, c'est des de femmes qui charrient avec elles des séquelles indélébiles. Vous comprenez? Donc, là, on a vu une société qui totalement comprend ce séquelles, qui en mesure, pour adresser, elles, elles performent mieux. Euh, il fonctionnait mieux. Liane Paul vit dans une société qui ne la comprend pas, avec ce qu'elle a comme creux, ce qu'elle a comme euh, imperfection, ce qu'elle a comme euh, ce qu'elle a comme bagage et comme bagage que société a même crié, que société a même conditionné. Qu'est-ce qui, qu qui est arrivé Il réagit, il révolte et continue. Il une révolte et réagit continue, pas vrai À travers ce qu'elle a en elle. Libaou, l'autre monde. monde, un monde, qui est juste, qui est gras par rapport à elle, l'a vu dans le monde de Suite Miki. L'a vu dans le monde de René Préval, au monde de Jean-Bertrand Aristide, au monde des de, de, de, de, de OP, un monde, n'est-ce pas, de, de, de, de Vanupier euh, au niveau du langage politique, dans un sens. Et cette femme se retrouve aujourd'hui en tant que dérision dans le sens pour un de monde qui est dans la société haïtienne. Liane Pierre-Paul. Liane Pierre-Paul. C'est pour nous qui ça nous fait de valeur, ça nous fait de modèle, de leader. Ce n'est pas n'importe quel type de personnage. Quand on parle de Vienne Pierre-Paul, dans un pays comme la France, comme les États-Unis, c'est de monde, j'aime te faire l'homme de petit. Étudiants invités viennent et c'est avec gros qu'ils pour venir chita pendant une heure de temps, pendant 45 minutes. Hein? ou bien fait partie d'un panel pour y partager avec la société, partager avec la jeunesse, avec les étudiants ce qu'ils ont, ce qu'elles ont comme valeur, ce qu'elles ont, ce qu'ils ont comme connaissance comme euh, expertise, euh, historiaux, et qui permettent d'en plus le sens, renforcer un peu le jeune petit qui a grandi, un le jeune petit qui a grandi avec creux. Hmm? Qui a grandi avec une perfection. C'est comme ça qu'on va apprendre. Et c'est comme ça le monde, de génération en génération, apprend des renforts, à renforcer. En Haïti, nous ne faisons pas ces choses. Nos valeurs-là, ce que nous faisons, nous bah, mettons nos dans la rue. Avec tout le monde qui est dans la rue, parce qu'il n'y a effort, qui ne peut pas consentir qu'un sacrifice personnel pour que la société fonctionner comme on seul, avec même valeur. Hein? Avec même euh, rigueur, yo, et nous fait tout le monde passer pour le même monde. Quand j'entends, enfin, j'ai entendu, alors quand j'ai entendu euh, Leslie François Manéga, président dès lors, j'étais président pendant trois mois, et puis M. Militaire, ces hommes qui ont causé tellement de tort à mon pays, yo, y bah, Monsieur M. Coup d'État. Et durant les, les, les, les quelques jours ou les quelques mois, les Slimanigas passés au pouvoir, on pouvait sentir, surtout à travers cette interview, que je vais passer un petit clip tout petit là-dedans, quelques secondes là-dedans, juste pour nous qu'attendez Liane Perpol qui t'a intervenu en tant que journaliste. C'est malheureux que mon n'ai pas gagné un journal 4 heures sur Radio Haïti, dès lors, avec Jean-Dominique, avec Sony, pour attendre Liane Perpol qui t'a parlé dans circonstances société haïtienne que de me lever la donne le ton de voix euh, grandeur qu'elle avait la paix intérieure qu'on pouvait sentir à travers vocale euh, à travers le son avec ton de voix de l'éliane Pierre-Paul Jodin que société haïtienne complice ou bien accepter que des hommes politiques martyrisés encore plus les Slimanegas, c'est vrai, a dit commencer, euh, ou bien faire en sorte de prélude dans l'assassinat de, de caractère de ce personnage. Peut-être en tant que journaliste professionnel qui voulait euh, assassiner euh, son caractère de président à travers euh, cette conférence de presse qu'il avait donnée. Euh, je suis balayé avec un pile de compétence. Avec un peu de grandeur. C'est comme si on regardait un président qui est dans Washington, Obama qui est Washington, qui a en conférence de presse à des journalistes. Il y bah ouais, ça est en Haïti, d'ailleurs. C'est la première fois en Haïti, je regarde un président qui a pas tant que le président, Leslie Malenga. Mais monsieur, tu commets une grande erreur dedans. Peut-être que Liel Purple, en tant que journaliste, ce que j'ai compris ou ce que je comprends, tu commets aussi une erreur à travers la manière évasive, évasive, peut-être, euh, ou le contexte évasif dans lequel elle avait posé la question. Mais c'était Oliane Perpol, qui était accompagnée de cette grandeur d'âme, accompagnée des valeurs de la société haïtienne. C'était une femme, une grande dame. Je parle de temps et invité, attendez, l'Eslibaninga, qui a adressé en question que Liane Perpol avait été formulée à lui-même. Et pour et donc, pas que Dame ça grandit au niveau de sa vie. En peu de mots. Bon. Voilà, Yann Pierre-Paul, qui était dans le palais national. François Maniga, président, nouveau président, tabaye en conférence de presse. Et moi même, et, et mando, président Maniga, et. Ou pas parler de exposé qu'on a fait là, mais on connaît que a pensé, parce qu'il a pensé tout le monde qui est là, et dans tête peuple haïtien en tout. C'est concernant la brigade de vigilance que le gouvernement, c'est avec vous-même, a un projet pour nous le mettre sous pied. Il n'y a rien jusqu'à présent qui prouve que l'armée n'est pas capable de contrôler la sécurité dans le pays ya, pendant toute l'année qui se passe, et plus précisément deux dernières années, ya, et particulièrement deux dates dans le 17 janvier. Leur élection, non? Et puis, avec deux, et 7 février, l'équipe est avec dans le pouvoir. D'arriver, connaît et position, ça que nous prenons, nous dit que pour résoudre le problème d'insécurité, ces brigades de vigilance avec et, la justice. <coughs> Est-ce que ça t'a voulu dire que monde a interprété et geste ça, ou initiative ça, comme si nous a dit que l'armée en faillite? Deuxième volet, la même question. D'arriver, qu est tout. Est-ce que, d'après. Attitude ça comprend et un pile le comité quartier qui gagne dans pays, qui le veut contre qui n'est pas d'accord avec la décision que le gouvernement en prend pour mettre les brigades vigilants sous pied. Est-ce que ça veut dire que vous avez retourné à une idée que en pile brigade vigilance sur déjà accusée en tant que comité quartier, que il y a 30 ans de cela, vous avez fait partie de monde qui te mettez équipe Totoma sous pied, est-ce que c'est une idée de plus que 30 ans que vous voulez accomplir encore une autre fois dans la société haïtienne? Lilian. Je ne comprends pas que tu es un petit dans l'attitude et l'esprit pose des questions. Parce que c'est questions sont importante. Pourquoi il y a un peu de gâtéri, on que oui, que 57, ou bien on dit que nous sommes dans l'affaire de l'Ottoman Pourquoi on dit que c'est pas vrai pas de méthode là-dedans. Posez des questions sans pas entrer dans ça. Parce que les questions sont bonnes. Ce sont de bons questionnaires. Pourquoi il y a un peu vous mensonge, on vous calomnie. Ce n'est pas la paix. En tout cas, ça, le monde connaît tout le monde connaît tout le monde connaît jamais le coup, tout le monde ne connaît jamais le coup, le monde le monde Journaliste avec politicien. Politicien, pas jamais fait journaliste confiance. Et journaliste, pas jamais fait politicien confiance aussi, vice-versa. Dans le monde d'Aïtien, hein, hein, c'est très différent. Mais que vous alliez à Washington d'ici, dans la Maison-Blanche, côté européen de la Presse, qui est toujours là périodiquement. Côté euh, le représentant du président a eu conférence à la presse pour poser des questions sur l'activité gouvernement ou sa capacité dans la société hein, qui méritait que le gouvernement adresse, on sentit que c'est des journalistes professionnels qui ont fait travail et qui font travail pour la société, qui font aussi un travail pour les médiums que vous représentez. Dans le pays d'Haïti, malheureusement, puisque valeurs valeur n'est pas perpétuée. Et non seulement perpétuer médiocrité, non perpétuer zin, non perpétuer euh, bassesse, et bien le fait que nous vivons avec ce type d'éléments nouveaux qui ne font que nous rabaisser. Mais il y avait une Haïti, une Haïti dans laquelle on trouvait des hommes, on trouvait des femmes, même si tu es gagné un différent, même si tu es gagné un conflit peut-être, euh, mais l'homme haïtien savait comment se comporter, la femme haïtienne savait comment se comporter, comme euh, Nola, euh, petite non pas vrai, comédie, languichate, tout, avec Mélanie Azibé. Euh, Nola, de petite, petite languichat, pas vrai, c'est ton modèle en figure emblématique de femme haïtienne, ou bien jeune femme haïtienne, euh, elle avait un comportement. Leslie Malinga en tant que président, soit bien monsieur après monsieur Gain cravette, Monsieur Cravaté, costume sous l'île, campé devant, et puis la baille en conférence de presse côté des journalistes étrangers. Là, on senti c'est un homme qui vous représente comme président avec valeur et dignité, avec honneur et dignité. Liane Purple, en tant que journaliste, n'avait fait que poser sa question. Indépendamment de ce que pensait le président dès lors les Slimaniga, elle n'avait fait que jouer son rôle de journaliste. Et me pour accentuer ou prêter attention au ton, le ton qu'elle avait, le ton de Liane Perpol Entendez-le encore. ...contrôler la sécurité dans le pays hier, pendant toute année qui se et puis précisément deux dernières années, et particulièrement bien deux dates, dans cette semaine, 17 janvier, leur élection, et puis avec deux, et 7 février, les gens ont pouvoir. Voilà, ça c'était Liane Perpolt. Je euh, suis grandi, je suis content sur Radio Haïti, Accompagnée de journalistes, euh, Sony Bassien. Euh, Sony Bassien. On lit Anne-Père Paul, qui était très bien, extraordinaire. Et elle est toujours aujourd'hui une femme extraordinaire. Et les seulement charriés avec elle, de ces quelques sociétés haïtiennes, non, et puis à lui-même, sont victimes, dames Et sont martyrs, dames-aïs. Et sont dames haïtiennes. Et tu as supposé vénérer, même sous des chutes mais qui, ou pas supposé, pas vénérer en, en, en, en personnalité comme Liane Purple. Et là, a vu dans société, côté que monde suspend monde, côté l'homme suspend, l'homme agit en tant qu'homme, ou bien l'homme, par contre, ça, ça veut dire d'être un homme, ou bien femme, par contre, ça veut dire d'être une femme. Eh bien, tout le monde, c'est dos. jeune on lit Yann Perpal, je veux dire, qui fait expérience de toute une série de présidences ou de présidents qui pas en dimension pour élever tête à dimension espérance, société haïtienne. Non, qui sont sociétés qui sont basées sur des valeurs. Qui sont sociétés qui gagnent des attentes d'un homme, des attentes de la part d'une femme. Et l'Europe vive en tant qu'homme politique, en tant que professeur, en tant que servante en tant que bonne, en tant que garçon à coup, la société haïtienne C'est vrai, il y a inégalité, il y est, pile problème aussi, chari chariot, pile mauvaise conséquence aussi, au chari avec. -il. Mais dans le gros du tableau, il y avait un minimum qui était capable de regarder, de contempler, qui capable de dire moi, quand même, inspiré un sentiment de fierté d'être haïtien ou d'être appartenu à cette société. Je dis à Pagampil Haïtien qui a fait ça, qui a dit ça. Michel Martelly, président. Liane Purple, tout comme elle le faisait à travers les brèches de Radio Haïti Inter, son métier de journaliste. Les gagner des actions, des actes qui posaient. C'est d'une dame qui sait, monde qui société, hein. un monde qui comprend la société. C'est un monde qui gagne des rêves pour son pays. C'est un monde qui connaît exactement que les hommes politiques n'ont pas toujours su se montrer fidèles à nos valeurs en tant que pays, en tant que nation. Donc c'est une dame qui toujours croit dans l'esprit qu'elle doit se battre contre ces hommes. Elle doit lutter, continuer à lutter, pas vrai, dans son combat, dans, sur son chemin, pour demeurer cette grande journaliste, cette figure emblématique. Elle trouvait face à des hommes malheureusement qui n'ont pas su comprendre le sens de sa lutte, le sens de son combat, puisque face à des mondes qui incompétents, des mondes qui médiocres, mes réactions, abusant, c'est des, des réactions qui médiocres, réactions, pas vrai, de mondes qui incompétents. Et là, face à des hommes bah, oui, qui tissaient dans leur vie des tendances immorales, que société immorale embrassait, épousait, acceptait, et bien très difficile, oui. Souvenez un petit brin d'honneur, un petit brin de dignité, un petit brin de valeur, là, pour survivre ou bien pour continuer, subsister dans un environnement pareil. C'est ce qui est arrivé à Mme Liane papol qui a beaucoup changé. Qui a, qui a beaucoup changé. Et, là, dit on, il s'est effectivement tuer euh, une petite, pour ne pas dire, une très grande révolution, et ceci de manière erronée, dans la vie de cette grande journaliste qui s'appelle Liane Perpal. Et ça me fait pleurer dans le cœur à chaque fois que je l'entends parler. Et quand elle parle, elle ne fait que réagir par rapport à des hommes qui ne la respectent pas, par rapport à des hommes vrai, qui ne méritent pas vrai, de l'entendre parler ne mérite même pas de citer son nom. Et elle se voit malheureusement obligée de parler de ces hommes, de parler de leur politique. Et quand elle le fait en tant que journaliste, type d'homme ça elle réagit, il réagit par rapport à sa personnalité intime, à sa vie intime, sa vie personnelle, ce qu'elle est. Il attaque elle même dans sa féminité, il elle, elle dans sa féminité même. Et quand je dis eux, je parle de président Michel Martelly, que société haïtienne font un gros cadeau. La société haïtienne dit bon, les politiciens sont tellement pissés, ils ont tellement fait bêtises. André Zyin nous prend un vagabond. Vagabond tellement dit belles paroles dans nos oreilles, parce que les paroles sont tellement faciles pour dire. Nous une société qui a genou pendant des années. Et une société qui a été créée pendant des années. Donc, n'importe qui vient ni avec un couille, mais qui n'est pas sale. Avec un qui cuit tout, hein Mais qui plus, mais qui peinture, il so, passe ce sous pas vrai, pour tirer couleur naturelle, là, il paraît plus belle. Eh bien, société ça, parce qu'il y déjà, il y a un salamel salamelle qui prend ça peinture. Et c'est ce que Michel Martelly, président, avait offert au niveau de sa campagne. À société haïtienne qui votée au niveau des gens. Mais c'est un homme qui ne comprend pas la politique. C'est un homme qui... Malheureusement, pas comprendre toute facette qui gagne dans le niveau journalistique, dans le niveau côté es que la société ça divisée. Et qu'on Et on ça, on ça, on a fonction, rempli. a un employé. Gon a un certaines exigences a à la fonction. Il a pris tout, hein, personnellement. Donc, monsieur commençait, qu'on a joué. Suite, mais qui avec une dame de valeur, une dame, de, une journaliste de carrière. Monsieur fait, journa... Monsieur fait carnaval, L'iffel ce nom journaliste-là, Gillian Purple, ce que ne pas jamais expérimenter, jamais, jamais, ne pas jamais expérimenter ça en Haïti. Les timons qu'on fait carnaval, l'iffel sous 10 pour montrer qui j'en une plus fort que l'autre, c'était au niveau du carnaval, son jeu carnavalesque. Les Baconé, DP Express fait carnaval, Bim Baconé, Boussac, Combo fait carnaval, C'était dans le niveau d'ambiance. Pour la festivité de l'époque. La festivité de circonstances-là. Mais ce n'était jamais pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Ce n'était jamais pour avilir des gens, pour avilir des citoyens privés. Encore. Enfin, qui pisaient des femmes Femmes haïtiennes qui sont êtres sacrés. Femmes haïtiennes qui sont êtres de valeur. Femme haïtienne, qui c'est la femme originelle que mon Dieu dit. L'homme aimez votre femme. Aimez votre femme comme mes soeurs. Après, parmi qui que moi grandis. Mes soeurs, avec qui j'ai grandi. Qui méritait honneur, qui méritait dignité, qui méritait amour. Et quand c'est petit frère, quand grands grand frère, ou avec grande soeur, ou c'est petit frère avec grande soeur, ou dans la rue, et puis on a senti un garçon qui a de la mauvaise manière, même si vous avez des gens pour réagir avec défense. Et comme si vous voulez vous battre pour défendre votre soeur. Vous a besoin de son grand frère. Vous avez un grand devoir de protection par rapport à vos cousines. Dans la société haïtienne, Michel Joseph Martelly m'estime qui a gagné de bonnes intentions, qui peut-être n'est pas un mauvais être humain, peut-être n'est pas un mauvais, une mauvaise personne. Mais en tant qu'homme, en tant que citoyen, ce monsieur a prouvé qu'il n'a aucun respect pour l'être féminin. Même si le bon madame n'a vu. Même si le monsieur a dit ça que le Mais ce qui me tue, me déchire les entrailles, c'est que nous gagnons au niveau de cette société haïtienne, qui est une société déchirée, dépravée et immorale qui totalement accepté, embrasser ce comportement qui visait à dénigrer cette femme-là, qu'on appelle mm -hmm. Liane Perpol, qui t'a mérité pour mettre son chaise, mettre-elle son euh, mettre niveau royal, pour n'appeler aduler. Cette femme se retrouve au niveau de son émission de journal, 4 heures, qu'elle savait présenter chaque 4 heures, via les brèches de Radio Haïti Inter, avec honneur, avec candeur, avec décence, avec humour. qu'on on a Capri dans le journal 4 heures, qu'on a Perpol avec Sony, il la a de gens peut-être qui passent une journée pas manger, qui passent une journée peut-être très dure au travail, une journée stressante. Et quand vous écoutiez ces deux-là, yo. Resplendit dans, dans le milieu de votre très très quotidien à vous un peu de soleil, un peu de clair de lune et dans ce coin caraïbéen, Liane père comme je vous dis, a transformé, métamorphosé. Et ceci, c'est pas quelque chose qu'elle a choisi, la société haïtienne métamorphosée, société haïtienne, un avec des femmes et des femmes qui sont comme elle. Applaudit un homme qui est en train de dénigrer une autre femme. Quand applaudit ça. Quand bat bravo. Quand on rit. Des fois, ici, on rit. Des fois, il y a des garçons ici qui ont dit des Il n'y a pas de sens de tête pour qu'ils aient Parce que ces hommes-là ne se comprennent pas en tant qu'hommes, en tant qu'être qu humain. En tant que valeur sociale. Et il n'y a pas qu'une sœur. Il n'y a pas de maman, il n'y a pas de cousine, il n'y a pas de ma tante. Hum. Ils ne comprennent pas la femme. Hein. Il y a beaucoup de ces hommes-là. un cap danser carnaval, Miki. Ils un cap traiter cette grande dame, cette valeur nationale, cette figure nationale avec indignité. Malin bah, au niveau de métamorphose de cette dame, Liane Purple, qu'il arrive des fois que Gémaga a dit, après, la politique. Eh, politique. les est capable de faire des points, Elle me dit, bah là quoi ça? Bah estime que Madame Liliane Perpole a raison. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a cessé d'être une femme haïtienne. Ça ne veut pas dire pour moi qu'elle a cessé, eh, oui, qu'elle cesse de mériter mon respect en tant que personne. En tant que femme d'un pays qui s'est battu. Ben, L'invité entendez, Liane Perpol, mesdames et messieurs, au niveau de l'émission qu'elle présentait chaque 4 heures, on a constaté qu'on crée très grande différence. Et différence, ça n'est pas causée non par elle, mais elle est causée par des hommes. Elle est causée par une société. Elle a gagné tête le mur, elle dit dit, wow, j'ai fait tout ce travail. J'ai consenti tous ces sacrifices. J'ai même été violé par des hommes dans cette société. Voilà comment aujourd'hui, cette même société accepte comme traite, qu'on entre dans mon intimité, qu'on qu intègre et qu'on investisse mon intimité de femme pour parler de moi comme étant une personne sans valeur. Léon dame qu'on ont commencé à pas imaginé qu'il y a qui un fait le coucher pour l'abdomie. Vous imaginez où la ou même qu'ils ont accouté, où c'est une femme, ou c'est un garçon. Et puis on fond carnaval, ce nom, pas pour vous, hein pas pour vos valeurs, mais pour montrer qu'ils n'ont pas pas besoin pour attaquer sexuellement. Dis-moi, qu'ils ont fait dans la société ça pour vivre mon cher. Qui est qui aime vous aimez mon âme L'autre qui est-ce que l'école, il y a des petits amis, il y a des Est-ce que c'est quelque chose que vous Non, personne n'aime ça. Pas besoin de nous, c'est grand monde. Il avez des valeurs, vous avez gagné des attentes. Et puis la société prend les passons en dérision avec un homme qui est président. Un homme qui était président, qui est un père de famille, qui a une femme dans sa vie. Vous ne serez pas en mesure de dormir hein, avec la tête reposée. Et c'est cette ville là c'est que les liens ne peuvent pas vivre et ça me fait pleurer. Ça me fait mal. Et nous avons un président malheureusement qui se fait complice de ces choses. Il ne dit rien parce que personne en Haïti, par courage ne peut dire rien. Personne en Haïti, on accepte tout, on accepte tout, même l'inacceptable. Et je pense que c'est pas bon Ce c'est pas bien. Donc, écoutons Liane Parpol, Je me dis que Cap vive dans une société bah, vous voyez, qui ne la reconnaît plus. très ah cher. carnaval. un grand mouvement et nous connaissons et qui bail résultat quitte c'est dans go quitte c'est dans Et en pile fois tout gade monde qui trompe yo. donc cour attribuer vous dit c'est tel qui des mouvement alors que c'est dans mi ta population même mouvement surtout so trop peu et la mi ta population zoti so mm -hmm. donc et je tap gade pour ouais surtout au comité carnaval porte président c'est-à-dire qu'il est bien pensant la donne parce que nous va dire c'est parce que les bien pensant dans le capital là, tu es ramassé ce que tu as fait, à, Yves, à Jacques Mel, qui fait ça qu'on est en fait. Non? C'est pour poids population locale qui mobilisée Et je ne veux dire que Jacques Mel a payé très cher. Je ne veux pas que Canada n'a pas fait parce que le magistrat a pas comme ça. 60 provisions il Je a pas payer personne. Je a pas okay. okay. de pays payer <laughs> Donc ça, les le carnaval national qui peut aller dérouler, port au prince 11, 12, à 13, non Les mêmes n'est pas sous la même longueur d'onde, à Jacques-Pel, ni Gonaïve. C'est ça, Madame Emily, prophète confirmé pour nous, et ils choisi le monde qui va le défiler. Ils ont des critères. Vous connaissez, il y un monde qui cristallise toute attention dans la question à faire défiler le carnaval là, et bien là présent, dans le carnaval port au prince à toute petite et puis l'autre c'est Barricade Gros, c'est Bookman Experience, Border Spassi, Diakout Number ah, oui. On, Impossible, oui. Ea Ea, Kai, Kin Kinpansi, Crayola, Casino, Maestro, Mascompa, Ram, Rev, Wokfam, Tivai, Zikos. Et Mni Prophète, euh, Namiko Gervens, Ricardo, Jean-Jacques, qui a justifié le choix il y a des ténors, il y a les seniors âgés, et puis il y a des jeunes groupes qui viennent, qui fait des des mirages que que tu a trouver qui intéressant, et puis des nouveaux groupes, même les populations secondaires connaissance avec de nouveaux groupes qui, qui ont évolué, et puis il y a des groupes qui choisissent en fonction de travail et que des, des politiques après horaire, par exemple EIAH, ce qu'il faut connaître Méditorial. Donc, si on travaille avec les municipalités pour faire des campagnes, etc., donc Merlin, par exemple, c'est oui, oui. juste pour que la campagne ça continue dans le là qui réunit en Pile Monde. Donc, tout ça, c'est expliqué présent sur le groupe de l'industrie groupe <t> d'un coup suite michelina l'isla qui ça qui motive et choix ça le nôtre qu'on n'a de secteur dans la société qui l'avait compté participation et suite mais qui dans le canavale 2018 il y a un monde tout qui tout cristallise toute tout tout attention la tout tout tout question à faire de des de de de cadavales de là, là mais la crise dans le carnaval à tout, tout, tout, tout de petit peu le comité à position que nous défendons personnellement le là, le spas du là c'est pour que qu'il On n'a pas j'aimerais ça, Comme le dit carnaval on a vu une piscine, il y a qu'il y a, qui y a, d'ailleurs, et quand on est même, on regarde l'histoire carnaval à travers le monde, c'est des lieux de définiment côté milieu, il y a les découpes, etc. Et ça a un rapport avec carême, toute une histoire avec la Bible. Donc, l'espace du carnaval, les il y a un bel article dans, dans nos listes et justement, comme nous avons dit, écoutez, il dit, écoutez, l'espace du carnaval-là, c'est que nous avons prié. Mais il n'y a pas un côté, tout pour nous, on plaidé bêtises. Bon, c'est, à ce moment-là, c'est, puisque, c'est c'est vrai, nous avons un côté pour nous, plaidé bêtises. Pas d'aucun côté, d'ailleurs. Pas aucun côté qui est approprié pour nous, on plaidé des bêtises. Mais en même temps, comme il y a un particulier, instance, etc., il n'y a pas qu'à expliquer chaque grand monde dans le carnaval pour dire que c'est une bêtise. Même depuis une petite, nous sommes dans le carnaval, même dans les règles originales, il n'y a pas dit une bêtise là. Côté, tout le monde a suggéré des bagailles qui font que le monde est dans la foule là, Donc, ce n'est pas des censeurs, c'est vrai qu'on appelle... Nous avons un comité pour éviter des homophobes, des propos mais ça reste un appel bonne foi Alors, dit pour nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons pas pour dit mais, n'y que Marvel Tabdi là, ça fait estimer que nous en danger. C'est parce que, depuis que parle de la situation, il faut qu'on vous à la fois la dissonance et la soustraction. Alors que Haïti est un pays d'exclusion, qui exclut la majorité population. Mais, soustraction est obligée de faire parce que faut commencez à retirer un bon monde qui ne va pas raconter sur vous. Par exemple, ça qui trahi, qui continue à trahi, qui a peuple un coup de poing à l'autre. Ça qui a confié à avec ça qui est inacceptable, que vous êtes prêts pour accepter, vous ne pouvez même boucher, vous aller de l'argent. Ça pour l'argent, vous achetez, ça c'est la cupidité, lâche, qui parle courage. Ça qui est démission, yo, ça qui sans vision, il faut ah que vous fassiez une liste de que Tout le monde sait que vous avez fait la si si yo, bataille qui doit mener train <laughs> C'est grave. Et puis ensuite, vous ah avez médiocrité si de façon absolue qui est une espèce de médiocratie que vous traîner tout pour nous la donner pour bien. Et puis après ap, ap, ça, y tout à fait bravo pour tête. Pour dire que bien fait, tout le était a été passé. Toujours une justification. Quel que soit le sens toujours vous faites. Toujours une justification. L'injustifiable. Bon, admettons, pendant un épisode hier matin, mais pendant trois jours, mon Dieu, ça t'a dit. Quand tu as commis des canaves là, pourquoi tu être été deux de tes Didier et Mairie, pote au presse te décision continue te faire payer ou amende. pour te dire dit paroles qui passent ça et d'en dit paroles qui passent pas seulement grivoiserie parce que ça ne passe ce phénomène ça, là le deux là de grivoiserie c'est misogynie, pas les femmes. c'est qui a incité pour faire viol sous femme qui a demandé, qui a dit devant le président, tu a violé telle femme et le président madame ni madame n'y a pas satisfait dans la radio doux, ça, que, groove tel ah, bah, bah, qui a dit qu'il y a un groupe qui a dit qu'il un de quel groupe vous parlez, madame voilà. De quel groupe oui, oui, oui. De, oui. oui. de toute question, question nous ça. pas Question de, de haine, haine, haine sociale, haine, haine. idéologique. Oui, C'est ça le groupe espace carnaval s'en pendant 3 jours complicité pas quelques pas questions Qui carnaval là Avec l'état qui mettait toute disposition, la police qui démissionnait. CSP n'a pas existé. Pas qu'il n'y a pas de prince. Personne ne va jouer au lieu. Vous voyez, dit des le bon monde, bon comportement, délinquant. Il y a pétrole dehors dans le carnaval là. Et y a for, payé, Donc, il passé là. a fort à Donc, ça qui là, l'État a ici montré que son État délinquant, il met à genoux devant le délinquant. Et il a une tribune pendant trois jours. Même fait le cas. Avec complicité de bien penser dans le comité carnaval là. Voilà, ça au cas où ça c'est... Et, et ces deuxièmes sont, ça me saute passer de Liane Perpol. Euh, ça ne t'a pas savant, c'est toujours carnaval, mais dans d'autres circonstances. Euh, carnaval, qui se fait, là, pas de cause censée, pas de cause censée Donc ça, son sont que certain discours n'y a là, avec Liane Perpol, qui a parlé de la première dame. Euh, un journaliste, euh, malheureusement, posé la question, parce que c'est une question qui était malvenue dans ces circonstances-là mettez euh, Madame Jovenel Moïse, Martine Moïse, euh, la première dame dans circonstances, dans position inconfortable. Euh, deux mônes mm. Monsieur M. le président Jovenel Moïse euh, et sa femme, c'est deux mouns qui pensaient que you gagné en redevance euh, à Présidence président Michel Martelly qui fait au président. Euh, et ça fait que ils mettez dans l'esprit je, au-delà de toute tendance immorale que Shutmiki manifestée, exhibée, il pensait qu'il fallait montrer you fidèle à l'amitié, montrer aux connaissance. You. Là où c'est le monde qui est leader, c'est le monde qui gagne des positions de pouvoir en société, on on a on ait, euh, en nation, il pas besoin qu'on ait qui favorisés. Gagner position, ça, accéder à la fonction, ou gagner comme redevance avant toute chose envers toute société, ma besoin d'où? Là, on a un un niveau, côté où c'est président, représenté nation. On n'a pas gagner une redevance envers personne que la nation elle-même, c'est votre chef. Et dans le niveau, ça, Michel Martelly, malheureusement, qui est pas respecte aucune qu norme, qui pas respecte qu aucun principe, Monsieur Rivet devant Charles présidentiel-là, enfin, devant ce présidentiel-là, pour le témoigner irispelle par rapport à la présidence elle-même. Monsieur dit même bêtise. Hein? Et puis, président, Jovenel cap obligé, rire, ce visage maintenant, l'expression, l'obligé, rire, pour faire plaisir à cet ami qui a fait de lui président. François Duvalet dit, la reconnaissance est une lâcheté, dans cette circonstance-là, euh, Monsieur, Monsieur le Président Jovenel Moïse, c'est une lâcheté. Michel Martelly, en tant que citoyen, qui son ancien président, qui était occupé en chair, pareil, en chair de prestige, campait devant un carnaval, qui ignorait le fait que son ancien président, son citoyen, qui en face de ce symbole national, qui c'est la présidence, qui méritait le respect, euh, qui méritait tant d'inclinations solennelles lors de vos ou de vos premières dames, comme je parler. Même si ne pas parler, il faut corriger beaucoup. Euh, il s'est laissé aller dans la même ère. Il y a des bêtises devant. Et puis, au obligé. Je pense que ça, vraiment, c'était très malvenu de votre part. Et vous pas honorer euh, la chaise présidentielle ou ce symbole euh, qu'on représentait. Et là, vraiment, c'est très, très malheureux. Euh, Madame Martine Moïse, qui était obligée de dire on gouverne que M. Michel Martelly hein. pour ne pas dit que pour le pas ignorer Carnaval Michel Martelly par ben, l'autre liste pour Michel Martelly, ou Madame Michel Martelly a pas dit ou elle a pas aimé parler nom de Carnaval non, les gars l'aimaient avec l'autre mounio, les gars l'aimaient avec l'ian, pas pour le gardener gras. Là on a c'est pas question de Michel Martelly mais de Michel Martelly était dans position que société mettait là en tant que président vous comprenez il a trouvé en vous il a vu en vous deux monde qui ont potentiel des monde qui ont talent des monde qui ont valeur il dit hey, m'a quitté m'a encouragé mais s'il n'y a une relevance envers lui même c'est respecter le comme monde traiter le comme bon citoyen mais quand il est question de dépasser valeur morale passer en papier symbole national là Au Pakistan, on pas nos amis on moins nous avons le respecte on bon nos amours on qu'on est en position qu'occuper les gains de devoir pour l'accompagner au professeur Guimond. Vous comprenez Donc à ce niveau, on pense que tous les deux, vous avez franchement euh, échoué euh, à ce niveau. Et nos des auditeurs qui voulaient participer, on a dit auditeur là, bonsoir. Donc c'est Pasteur euh, Valérius. Euh, bonsoir et bienvenue. Euh, Jones, bonsoir, bonsoir. Et non, pas plus mal, Pasteur, non, pas plus mal. Bon, mon cher, moi, bon, et t'as écouté deuxième partie de l'émission hein? Pour impartir, on t'a parlé, n'est-ce pas, de, de ces grandes figures, n'est-ce pas, de, de, la presse haïtienne. Et moi-même, je considère ça comme des héros. Des monsonsons comme, euh, Liane Pierre-Paul, des monsonsons comme, Jean-Dominique. donc, c'était, ou t'es blié, cité, Jétro-Julien, de Radio Lumière. Un ancien, un ancien vétéran et n'est-ce pas l'ancien directeur de, de cette station de radio. Euh, euh, je qu'on fait des émissions d'analyse politique, aussi c'était non, monsieur, oui, c'est Beaulieu-Serge. Donc euh, c'était des, des hommes, on est un monde qui suivre, et ils vont dire, ah, c'est pas ou même seulement, il y a un peu de jeunes garçons à l'époque moins qui étaient dans le lycée, qui t'a suivi des mouns comme ça, souvent vous parlez, des mouns comme Félix Famy, et ouais, bien, donc euh, Bob Lemoine, qui t'a présenté des reportages, n'est-ce pas, assez solides comme ça. Donc ouais, c'était une grande figure. Euh, Cependant, nous venons voir ouais, que il y a une dégénérescence au niveau, n'est-ce pas, sociétal. Il bah, y a un dégât bas en, en bon créole, pour que nous comprenons. Côté que, des hommes qui en quelque sorte, et des actions judiciaires contre eux, c'est même même les Alphons ballent, ouais, des de centaines de monde après l'amour, abdi, abdi, des, des, des de, de mourons Donc, on est capable, en quelque sorte, de comprendre que la société, c'est si pas seulement la société haïtienne, non, mais la société a commencé à tomber dans des autres, mais il y a une ligne de démarcation, par exemple, aux États-Unis, si on m'en a des bêtises, ou bien ou le monde qui a des bêtises, c'est dans le gogo aller. Vous comprenez, vous un endroit, n'est-ce pas? Vous faites un lit, vous entrez, vous allez dire des que Satan aime, mon dit. Mais, mais, mais, en Haïti, n'est-ce pas? Là, on prend, on est que, ensuite, mais qui, on pense que, on doit clouer, ou et des sénateurs qui sont compétents, et il faut nous dire, ou pas toucher, je peut-être, avoir une chance pour toucher les DIE, Drug Enforcement Agency, déjà, et en Haïti, pour un sénateur en pillage, probablement qui est impliqué dans la drogue. Donc, ce type de nexa, il ne faut pas des mesures drastiques pour venir avec et des lois pour protéger, pour protéger les gens. Il y a des mots on dit, l'autre temps, dans le temps, on a l'évangile, a pas pas de pas mais il faut avoir un pensé qui est veillé pour comprendre ça le dire. Il y a un grand monde qui est capteur de musique coupé ne faut pas ben comprendre ça, M. Dio. Il faut comprendre ça, M. Dio. Donc, si on est plus ou moins, les y a un peu Mais il faut comprendre, il faut aller loin pour comprendre ça le dire. Il est parlant d'acquis en Montréal. Je pense que ce sont aberrations liées. Et il y a un de qui est capable de faire le gouvernement haïtien par, En parlant, n'est-ce pas, de l'actuel chef du palais national. Je veux le lui, il veut faire courir toutes ces ouverture. Il doit faire un Donc, il y a de deux qui qui pas pouvoir. On ne sait pas où on peut prendre des actions contre lui. Mais il y a une autre instance au niveau judiciaire qui peut dire, mais ça qu'a fait là, il ne pas qu'il fait pour pouvoir fonctionner, pour un pays normal. Vous comprenez Donc, nous avons des instances qui, en quelque sorte, gèrent le radio, le Konatel. Donc, si dire que tu là, Ouais bien, permettre que musique, tel monde qui a dit des bêtises, a Donc, on a là, on a dit que le gros là, doit perdre perdu position. De quand il a des musiques qui sont censurées, ou pas tant de radio, eh bien, maintenant, les pas gagné une certaine popularité. On a la presse, la télévision, n'est-ce pas? Donc, on pense que c'est très sérieux. Si nous avons fait une révolution au niveau, au niveau euh, euh, euh, de la musique, si nous avons fait en révolution. Troisièmement, et cher moi, c'est son aberration. Après la déclaration, n'est-ce pas, du président américain, qui, en quelque sorte, charge la vérité la donne, parce que son pays, n'est-ce pas, il y a plus ou moins bien, peut-être 3 ou 4 D'après ça, si on a dans le pays, on dit ça matin, et, et, et on a pays gens qui rationalisent les situations, pas de situation lumière, pas de blo pou moun n'est-ce pas jusqu'à ces dernières minutes on monte et a glace, ces glaçons la scène là, 20 rivière comme glace 30 coupes de glace n'a pas ka bwè un ti de glace dans un pays tropical donc on pense que c'était son aberration pour nèg di moun bay peuple ça 3 jours pour la danser sous misère pour la danser sous fatra. on pense que on que on que le gouvernement ça ta pas montré pour di bon et 3 jours sans malgré ça pour nous nous ne pouvons pas faire carnaval là. Oui, bien, parce que pays n'est pas normal, pays a charger fatra, insécurité, la vie chère. En nous prenant ça pour nous faire un temps de réflexion, on t'en travaille plus, on t'en prend les de sens, n'est-ce pas, de progrès, que nous prenons ça pour nous faire chanter. Pendant ce temps, les Allah nous n'avons pas manger même 4 pour 15. Donc je pense que c'est un problème. Je pense que l'année prochaine, le gouvernement s'adapte de repenser pour dire hein, nous ne pouvons pas financer, n'est-ce pas, des groupes. N'est-ce pas? Carnaval est-ce que, bah, ou, pendant ce temps, et, et professeur n'a pas touché. Pendant ce temps, l'hôpital général n'a pas fonctionné à cause, n'est-ce pas, et, et, et, et matériel que le médecin n'a gagné. Donc, bah, c'est un problème qui est très sérieux. Et je vous dis, on et haïtiens doivent comprendre ça tout, c'est pour nous pas sponsoriser nous type de monde, ça, les affaires, bah, le ont pas dit bêtises, nous même nous pas allé. Et ça peut être capable de ils ont, ils ont, de message avec mon cap passé et vieux cause et on a radio bien en bas Leo, et bien on ah, mon cher, nous paie du terrain. Yeah. Si foi mon bien sûr, infiniment, merci, vous, merci, vous faites du bon boulot. Merci, pasteur. Merci, bon dimanche à toi D'accord. c'est ça. Et, euh, moi, c'est que le euh, président Jovenel Moïse, c'est un citoyen qui, qui a de très bonnes intentions. D'ailleurs, c'est la première fois depuis que euh, moi, j'ai connaissance, j'ai expérimenté euh, des hommes qui sont parvenus au timon des affaires de l'État de mon pays. Euh, mais bon, on est qui vraiment, on est vraiment convaincant. J'ai parlé au cas où vraiment géographiquement, monsieur, il est contre toute coin qui est dans, là, ici est en Haïti. Et monsieur contre zone. Et c'est un monsieur qui est très fougueux, qui euh, sait travailler. Euh, contrairement à président qui passe en Lyon, journal Moïse, c'est un monsieur qui sait travailler. Euh, C'est en je pense que s'il a président dans circonstances circonstance, gagné au Parlement avec des hommes qui sont sérieux, honnêtes, euh, gagné en secteur privé avec des hommes qui sont sérieux, qui sont honnêtes, tout le a payé un poil, euh, crime, les crimes faits, gagné de juges au niveau du système judiciaire qui est honnête, qui est, imparti, dit qui est impartial. Euh, des juges qui vraiment apprennent les fonctions comme il le faut, dans justice qui est aveugle, qui traite tout citoyen, même. Ce bon, journal Moïse, c'est un bon résident dans un pays qui a besoin de travail. Qui aime présenter Misa avant que nous finissions euh, Peut-être l'auditeur a gagné un point qui est très important, le besoin de faire passer. Gamma, bonsoir et bienvenue. Euh, bonsoir, avec tout auditeur. Merci pour passer. Non, non, ça va, ça va, On mettez en met, minute, ça va. Oui, et on a une émission on fait quelques points passés en ce qui concerne comment la le société a lui-même, les, les journalistes qui mettaient toute ville connaissance au service de la société à comme Pierre-Paul. Et puis, encore avons un bon exposé sur le Manigar, Lécy François Maniga, et, et, et dans le passé dans le palais National, etc., on va te répondre à une question. Pardon, non, bien tendre la question, Liliana, parce que son sont pas tellement bons. Nous voulons mentionner ça. OK. Bon, Et, bon, euh, bon, en, en, gros, en gros, il était dit que... Euh, euh, Est-ce que le président Leslie Maniga, dès lors, a euh, intention pour... Avec... On a l'effet, M. Tegon, question de euh, brigade euh, non, pour citoyens. Il y a été bah, formé brigade contre l'insécurité. Le est-ce que mm -hmm. le président Maniga a été un champ pour le l'autre ministre? Même Jean-Céline a encouragé François Duvalier à venir avec Tonton père à Oui, un bien. Donc, à se poser une question, ça lui même même. L'autre, il piqué Maniga en bas pour lui. mais dans le domaine, ça a une question ça pas eu pas qu'il quitter aucun monde, ne pas prendre aucun attaque personnelle de journaliste. C'est documenté que. Maniga de conseil du Valier, créé en volontaire. Et ça, que je devrais ça remarquer, c'est que, premièrement, je ne compatriotes pas si au président. Parce que un président est tellement propre. Dans la condition où le président dans le palais national, que tu es Matéli, Alicide François Maniga, il a pas qualifié comme au président, vraiment, c'est plutôt. Chef d'État. Et au-delà de ça, nous, euh, nous pasvons cacher un résultat. Aussi, y a fait progrès aussi longtemps que ça n'a plus plus raison que qu'on focus que y a individus qui n'a pas les national qui a fait nation avancer au lieu de c'est tout dans l'État qui a fait nation avancer. C'est tout dans l'État démocratique. C'est toute dans Économie capitalisée. Et nous souhaité que comme si, t'es pas ici, à défocaliser sur la question des présidents, nous besoin bon président mais plutôt remarquer que nous besoin bon état Et puis avec, en bas il est monté jusqu'à, et poste dans le palais national là. Opinion personnelle, pas, me, c'est que, l'événement, c'est que, Haïti, pas besoin de fonction de président encore. On va dire, bon, je vais quand même faire miracle, mais éliminer faire euh, euh, fonction de président, pas nécessaire, et pour que fonction de président, et, et, non, est mais que, bien, on va me remarquer, tout c'est que jusqu'à présent les gens que vous compreniez, c'est que l'ensemble de, de journalistes pas, pas, pas chaque journaliste en qu'un individu non et un, un, ensemble de journalistes ou bien association journalistes nous fait partie de l'oligarchie parce que oui la, la presse disons la presse en général c'est tellement il des journalistes qui vont -y, pour Haïti il y a le Pépol, et ou bien tout le journaliste qui peut fait de la vie, ou sous Divali, sous Maglo, etc. Mais ça, c'est des individus. Mais sous-près en presse là, en général, les pauvres presse vraiment, cap dit de Parisien, que c'est pas l'élection. nous devons changer Haïti, d'un plutôt l'autre l'État. Sous-près quelques individu on va de ma le cas plus ou moins dit que nous sommes descendants dans notre système présidentialiste, on va quitter. Mais sous-près, certains presse comme radio métropole pour radio nouvellesse qu'au vous Oui, il n'y a pas enseigné que c'est tout c'est l'état qui changer. changé mais juste à dire que à l'élection grande élection yeah. donc non seulement ça, ça que la presse ça fait partie de l'oligarchie tout l'église car l'église protestante qui ça fait partie de l'oligarchie ils sont presse de, de Jaco que malheureusement presse de Jaco qui a prépété après un politique qui c'est des médiocres vous comprenez et presse là elle pas vraiment sensibilisé par rapport à problèmes qui dans la société haïtienne oui. Mais il y a des bougis à riz. Il y a des bougis à riz. Parce que le président de l'année même, c'est un business lié. Le président de l'année même, c'est un business lié. Il y a un business pour faire quoi Pour payer les journalistes, pour payer les métiers, pour payer quoi C'est ça. Merci un peu, mon cher. Ce qui veut dire que nous besoin l'autre groupe. On va avoir l'autre groupe qui a enseigné la commencement de vie. au-delà de ce presse ça. On l'autre groupe quand il y la presse. Merci un peu, mon C'est un site académique. Merci. Merci, merci Merci un peu, mon cher. un peu, tu